Moi je suis Ingrid Fabre-Ringborg, je suis à l'UCLI depuis 13 ans et donc auparavant j'étais responsable administrative universitaire du pôle philo, philosophie, psychologie, éducation. On m'a proposé de prendre donc cette mission de chef de projet, chef de projet métier. Donc moi je suis chef de projet technique Thierry Coulon, je suis actuellement en charge de la maintenance de Synergie avec Jean-Marc Perrier et donc je suis aussi le, le chef de projet technique sur le projet Atlas. Euh, donc le projet Atlas, c'est le, le projet qui euh, va permettre la refonte de notre ERP pédagogique, qui est actuellement Synergie. En fait, en effet, Synergie euh, a bientôt 22 ans. Il devient de plus en plus difficile à maintenir, puisque puisqu'à force d'intégrer des évolutions, la maintenance est de plus en plus difficile. Donc, euh, il est plus opportun de changer complètement l'outil et de repartir sur une solution neuve. La principale, euh, le principal changement, c'est qu'on aura une interface web, de, comme les dernières applications qui ont été livrées, euh, MyUCli, Gesta, euh, Spark, ainsi de suite. Euh, en termes de fonctionnalités, on devrait reprendre les mêmes fonctionnalités que, que l'ERP actuel, mais avec une, un design beaucoup plus récent, beaucoup plus neuf, on va dire. Euh, donc le projet Atlas a démarré en juillet 2022. Euh, euh, au préalable, il y a eu le projet OrcaProc qui a mis à plat tous les process pédagogiques de l'université. Euh, depuis juillet 2022 jusqu'à novembre 2022, nous avons fait le cahier des charges avec un prestataire. Il a été envoyé à des oh, éditeurs des et nous sommes en attente des réponses qui devraient être cette semaine. Euh, la suite du projet, donc, nous allons avoir l'analyse des réponses des éditeurs pour un choix euh, définitif en mois de juin-juillet. Le démarrage, on va dire, du paramétrage et du dé, le démarrage du projet concrètement sera en septembre 2023. Alors par rapport aux équipes, pour, pour l'instant on peut pas on peut pas dire euh, quand est-ce que le démarrage va vraiment avoir lieu, dans le sens où on n'a pas encore euh, la, la réponse des éditeurs. Euh, en revanche, ce qu'on peut ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que le démarrage se fera euh, selon le calendrier universitaire. C'est-à-dire qu'on va respecter le calendrier universitaire, avec un premier module de mise en place par rapport à la modélisation euh, modélisation des formations, ensuite euh, le module inscription, etc., etc. Afin qu'on voilà que le que le la mise en place du de la nouvelle solution euh, se fasse dans l'ordre des choses.